Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 31 mai 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine du lundi 31 mai 2021 Il y a plein de choses à noter, on va regarder ça ensemble. Il y a avant tout, avant tout, plusieurs planètes dans le signe des Gémeaux, il y a bon, vite fait, en substance, en début de semaine en tout cas, le Soleil, principe de force, d'assurance, de confiance en soi et de vitalité, mais également Mercure qui symbolise la communication, les échanges euh, dans ce signe d'air représenté par les Gémeaux, qui est à la fois un signe de communication, gouverné par Mercure, mais en même temps un signe d'air, de contact. Hein. Donc contact et communication sont les deux mots-clés qui permettent d'associer la mécanique fondamentale du système. Gémeaux, tout simplement. Donc trois planètes en Gémeaux, Soleil, Mercure, Vénus, qu'est-ce que ça donne Vitalité, communication, fluidité émotionnelle, c'est pas mal. Hein Donc il y a des choses qui sont bonnes et mais ça va évoluer en cours de semaine, vous allez voir. Bref, pour qui est-ce que ça démarre de façon tout à fait excellente, excellent. vous allez me dire c'est toujours les mêmes gâtés, mais quand on regarde sur plusieurs mois, vous allez voir que ça tourne en permanence. Alors, effectivement, le soleil, il fait un signe par mois, donc pendant un signe euh, tous les mois, il euh, y a une série qui est gâtée, puis après ça change, c'est comme ça. Donc, pas d'impatience, chacun son tour. Bref, excellent, excellent, excellent pour qui Excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes autres signes d'air, qui sont mes balances et mes versos, et également pour le jeu des 60 degrés, et très très bon pour mes béliers et mes lions. Les cinq gagnants de la semaine, en gros, c'est vous. Hein. Je vous le refais vite fait, gémeaux, balance, verso, lion, bélier, vous, tout va bien, globalement. Après, après c'est toujours pareil. J'ai 1% de petits commentaires, donc euh, c'est tellement minoritaire qui dit « Ah ouais, moi j'ai eu des katas, etc. » Mais oui, mais chacun son karma, grand Dieu. Euh, si vous avez des vies construites, évoluées, euh, pensées, structurées, avec un peu de recul, et puis un peu d'élasticité, on bénéficie au maximum de ces influences-là lorsqu'on les prend en compte. En revanche, s'il y a plein de katas dans votre vie, ça va pas être le miracle, ça n'existe pas. On le sait, c'est du bon sens. Hein. Parfois le bon sens, faut le rappeler, il faut se manquer un petit peu, mais il faut le dire. Bref, super pêche pour vous cinq, c'est topissime. Et puis d'ailleurs, sur les périodes, jours positifs, jours qu'ils sont moins, à chaque fois, ce n'est qu'une orbe d'influence, c'est un petit coup de pouce en plus ou en moins. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'essaie de comprendre. D'ailleurs, à ce sujet, Olivier, il m'a refait le, le calendrier de chance et de prudence avec les bons jours et les mauvais jours. Il euh, faut le charger, il faut le cliquer quelque part. Euh, je crois que c'est en bas, Pff, je ne suis pas le technicien, c'est lui le pro. Euh, ou c'est là quelque part, ou c'est en dessous. Dans tous les cas, vous l'appuyez, il faut le charger, c'est gratuit, profitez-en, c'est gratuit, ça risque de ne pas l'être longtemps parce que c'est du taf. Donc je vous, je vous préviens, hein, tout simplement. Mais en général, ça vous plaît, j'ai eu plein, plein de retours super adorables, ça me fait plaisir. Je teste ce truc et ça a l'air de marché, c'est dit. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, il y a une évolution planétaire au cours de semaine. L'évolution planétaire la plus marquante, c'est Vénus, l'amour. Vénus, le, le, le lien aux autres, les liens affectifs. Vénus quitte est, est en gémeaux jusqu'à mercredi, en gros autour de 15h. Donc, excellent pour mes signes d'air jusqu'à mercredi 15h, profitez-en. Et à partir de mercredi 15h, la la, la, la, le ciel évolue. Hein. Vénus, l'amour, quitte les gémeaux et ses parties cérébralisées, intellectualisées, pour rentrer en cancer dans un signe qui fait la part belle à tous les mécanismes émotionnels affectifs profonds, l'intuition, le ressenti, les rapprochements, le tactile, hein, le feeling tout simplement. Vénus entre en cancer et à partir de mercredi va rentrer dans le même signe que Mars Et déjà, Mars qui est l'action, donc vont se retrouver en cancer deux planètes, l'affect l'amour et Mars la volonté l'action. Ces deux planètes-là sont pas antagonistes, elles sont complémentaires. Il y en a une qui met de l'huile dans les rouages et l'autre qui est volontaire et met de l'énergie. Alors, quand on, qui, va être les, qui vont être les gagnants à partir de mercredi sur ces configurations émotionnelles et actives, émotionnelles et actives. Mes cancers, chez vous que ça se passe, toujours mieux gâté, mes scorpions, mes poissons. Mais, mais également mes vierges et mes taureaux. Voilà, les cinq, les cinq qui gagnent au niveau de la fluidité émotionnelle, mais en même temps de la capacité à, selon la formule consacrée, retrousser les manches et avancer. Alors, ça permet de créer un équilibre. Quand on peut jouer sur ces deux ressorts qui sont la souplesse, l'affect et la force, la détermination, la volonté. Euh, L'équilibre le, entre les deux il est meilleur que quand on en a une ou l'autre. Quand on est trop dans Vénus, on est trop arrondissant. Pour moi, on ne l'est jamais trop parce que les solutions arrivent mieux comme ça. Et euh, quand on est trop dans Mars, on est trop dans le pushy. Et quand on est trop dans le pushy, ben souvent, on passe une fois et la deuxième fois, les interlocuteurs, euh, si on leur rentre dans l'art lard ou qu'on y passe en force, mes hein, petits Scorpions adorés, et ben la, la fois d'après, pan. Ça bloque, ça ferme, les écoutilles, c'est un blocos en face. Donc, ce, ce délicat, doux équilibre entre douceur et souplesse et fermeté, c'est voilà la combinaison qui vous réussit bien. Le ciel vous y prédispose, profitez-en pendant que c'est bon. C'est dit. Qu'est-ce qui me manque Il me manque, allez, Jupiter. Jupiter, la chance. Jupiter, l'optimisme. Jupiter, la vision positive des choses. Actuellement, il est en poisson. Jupiter en poisson, qu'est-ce qui se passe Il est très heureux dans ce signe. On l'a vu la semaine dernière on le reverra jusqu'à fin juillet. Il apporte souplesse, douceur, chance, optimisme, vision positive dans tous les cas des situations, goutte de d'huile qui arrange les choses, euh, simplifier tout ce qui est euh, juridique, relationnel dans les clous, etc. pour qui ça aide la lucidité pour euh, mes poissons chez, chez vous, c'est top, moi Jupiter euh, sur la tête, c'est un des plus beaux aspects qui existent. il euh, faut en profiter euh, euh, mes cancers aussi mes capricornes aussi, mes Taureaux aussi euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre mes scorpions aussi voilà, vous cinq, c'est que du bonheur Jupiter en ce moment il vous soutient jusqu'à fin juillet celui-là après on en reparle, l'orat de marche On j'en avais fait une allusion, une référence la semaine dernière, euh, c'est tout à fait tout à fait sympa tout ça Toujours prendre ce qui marche, hein. jamais polariser sur ce qui ne marche pas, quand on appuie sur ce qui fonctionne on avance, on avance c'est toujours l'idée, c'est devant que ça se passe, pas en arrière, les gens qui regardent en arrière ils sont malheureux, ils ont dans les remords, les regrets, ceux qui regardent devant ils se stressent à mort donc il faut regarder devant mais pas trop loin non plus sinon on panique, donc on vit l'instant présent et on se projette sur les objectifs à court terme, c'est là où on est le plus opérationnel et le plus efficace et le plus productif c'est le plus fluide en fait tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre Saturne. Saturne, hein, on l'a vu, accomplit une marche rétrograde. Qu'est-ce que c'est que cette marche rétrograde C'est tous les, les choses, blocages, Saturne qu'on avait, elles sont en attente. Elles sont en attente jusqu'à le mi-octobre de mémoire. Pareil pour Pluton, les angoisses, tout ça c'est en stand-by, c'est en, en, en marche rétrograde. Ces marches rétrogrades-là... C'est de l'oxygène pour tout le monde. On l'a pas volé. Voilà. Alors j'espère qu'en octobre on aura des solutions. Euh, mais justement, il y a un truc qui est intéressant au niveau des solutions. Hein. Donc les planètes qui sont en Verseau, Saturne notamment, lui il veut toujours du bien, Messagitaire. Hein. Tout ce qui est en train de cogiter en ce moment, Messagitaire, j'en ai pas beaucoup parlé, euh, sont des phases évolutives. Pourquoi je parle pas beaucoup de Messagitaire Parce que pendant quelques jours, quand les planètes sont en Gémeaux, elles sont opposées à vous. Donc on peut être dans l'impatience, on peut être dans l'agacement, Messagitaire. Euh, moi j'ai hâte que vous retrouviez votre chaleur, votre optimisme de positivité, mais ça, c'est un état d'esprit, c'est pas, pas tout à fait sympa, et puis c'est dans vos cordes, hein, objectivement. J'avais énormément d'estime pour un homme qui aurait pu être mon père, mais il y a des années de ça, et c'est lui qui, qui m'a coloré là-dessus. J'avais énormément d'estime pour lui, parce que je disais de lui qu'il avait la capacité, un sagittaire, la capacité de remonter le moral d'un régiment dépressif, et j'ai toujours été extrêmement admiratif de ce talent-là. Je trouve ça... Je trouve que c'est une immense qualité dans la vie. Euh, c'est devant que ça se passe, on voit le bon côté. Donc, j'essaie de m'en inspirer. Moi, j'ai classé en Sagittaire, mais j'essaie de m'inspirer de ce truc qui est, qui, est, qui est vraiment une révélation pour être bien. Euh, enfin, euh, c'est comme ça qu'on trouve les solutions. C'est sur 10 000 cas, 20 000 cas, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà, c'est dit. Bon, euh, donc il y a des solutions qui apparaissent. C'est ça l'idée de fond des solutions qui apparaissent si on peut relationnel, communication humain, surtout petite subtilité, parce que ça devient le, le, le point un peu quand même important de cette semaine, Mercure, Mercure, à partir de mardi, hein, va, le, le, là, va amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde, mais avant qu'il amorce, qu amorce sa marche rétrograde, il est stationnaire, hein, toujours vu de la Terre, on voit les planètes qui tournent, hein, mon histoire de, de... on fait le tour du pâté de maison, on est toujours dans la même analogie, euh, Mercure est en gémeaux, il va rester en Gémeaux un bout de temps, ça tombe bien, il est très très heureux intellectuellement dans ce signe, il amorce une marche rétrograde jusqu'au... Euh euh, jusqu'au 22 juin quand même c'est pas anodin jusqu'à ce que le soleil entre en cancer mais durant ces phases rétro avant qu'il soit rétrograde il vient stationnaire, il est figé sur un truc, il est extraordinairement puissant. Donc tout ce qui est créativité, communication, échange, autonomie, nouveauté, euh, humour, esprit, ouverture, euh, hypothèse de solution, tout ça c'est hypertrophié en ce moment avec ce mercure qui non seulement est dans sa position de maîtrise, c'est ça qui est important. Donc il est il est au maximum de sa puissance et comme il ralentit d'un point de vue visuel vu de la Terre, il est stationnaire, il est là, mais d'une densité exceptionnelle pour tout ce qui est mental, intellect, communication, échange, et c'est dans ces moments-là où Mercure est le plus actif où les solutions apparaissent, où l'inspiration de chacun est ex exacerbée, euh, euh, toutes les idées qui viennent, là, toutes les solutions, toutes les hypothèses qui sont dans l'air du temps en ce moment, elles sont bonnes, bonnes, bonnes à prendre. Euh, si on voit l'émergence d'idées nouvelles, de courants de pensée, de, de, de, de, de personnes qui se disent « mais, mais, mais, Eureka Pourquoi j'ai pas pensé à faire plutôt comme ci, plutôt pas comme ça C'est en plus sont des signes d'ouverture d'esprit. Je sais plus quel homme politique avait dit, ce qui est vraiment un truc d'intelligence gémeaux, d'intelligence mercurienne. Il euh, y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Ben là, ça pourrait être l'occasion d'aborder de, de, globalement un tas de choses dans la vie d'un point de vue individuel ou collectif où on se dit, mais tiens, finalement la solution elle est là, on va trouver des brèches, on va réfléchir comme ça, donc je l'aime beaucoup c'est une semaine qui, qui, qui permet de phosphorer, tous ceux qui ont l'esprit un peu créatif et qui aiment communiquer ben, le... le... Le climat s'y prête, quoi, tout simplement. Hein, voilà, c'est dit. N'oubliez pas mon réflexe, des planètes, euh, comment j'appelle ça, en maîtrise. Moi. On, est tous, on est tous concernés, tous nos signes solaires, tous nos ascendants, toutes nos lunes, euh, sont dans des signes, et chaque signe est lui-même coloré, coloré, par des endroits où les planètes sont heureuses ou pas heureuses. C'est tout bête, vous voyez. Quand on dit que les béliers, je vous fais rapidement ce petit tour, ça va être un technique puis moi j'aime bien transmettre, c'est tout bête, mais c est, c est, il faut avoir ces bases-là. Quand on dit un bélier c'est actif, pourquoi on dit qu'un bélier c'est actif Parce que la planète qui est la plus heureuse dans ce signe, c'est Mars qui est la volonté. Pourquoi dit-on que les taureaux sont sensuels Parce que dans le signe du taureau, c'est Vénus, le charme, l'amour, le goût qui est la planète la plus valorisée. Pourquoi dit-on que chez les gémeaux, euh, il y a de l'intellect Parce que la planète qui est merveilleusement heureuse dans ce signe, c'est Mercure, l'intelligence, le mental. Pourquoi dit-on que les cancers sont hypersensibles Parce que c'est dans ce signe du cancer, c'est la Lune qui est... La planète la plus appropriée pour occuper cette fonction lunaire. Le signe du cancer, c'est la lune, les émotions. C'est euh, Voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi dit on que le lion, il y a un côté autorité naturelle Parce que c'est le soleil, hein, et puis ensuite on redémarre. Ainsi de suite, chez la Vierge, c'est encore Mercure. Chez la Balance, c'est Vénus, le charme. Chez le Scorpion, c'est Mars, l'action. Chez le Sagittaire, c'est Jupiter, l'autorité, l'optimisme. Chez le Capricorne, c'est la rigueur, le travail, le sérieux. Chez le Verseau, c'est Uranus, la créativité. Chez les Poissons, il y a beaucoup de choses c'est Neptune, l'inconscient collectif, l'altruisme, le... le ressenti, l'intuition et d'autres. Voilà. Parfois, il y a plusieurs planètes qui sont restées dans les signes. Je voulais vous faire ce petit tour parce que c'est passionnant, l'astrologie, tout simplement. Allez, merci pour vos likes, pour vos coucou, pour vos gentils messages, pour vos abonnements. Et puis, et puis pour les, ceux qui suivent la formation, la vie est belle, quoi. Allez, on se dit à très vite. Merci, à la semaine prochaine, dans tous les cas. Puis, je vous ferme d'autres horoscopes.